Tout d'abord, je voulais remercier Empire Gaming qui m'a permis de faire cette vidéo en m'envoyant leur clavier. Alors ce K900 fait partie d'une série de claviers que propose la marque Empire Gaming. Il est doté de 3 touches programmables, 9 effets de LED et pas mal de petites fonctionnalités qu'on verra tout au long de cette vidéo. Alors commençons par ce qui nous intéresse le plus, bien sûr, la connectique. Non, je déconne. Comme vous pouvez le voir, ce clavier est de dimension dimensions très raisonnable, pas trop imposant. Et pourquoi je fais une remarque là-dessus car j'aime bien tout ce qui est sobre et discret, et là, vous n'aurez pas de soucis. Vous voulez camoufler votre clavier dans le setup Pas de soucis, vous avez juste à désactiver les LEDs. Et après ça, on retrouve tout à fait un clavier simple et agréable. Et ça, j'adore. Les LED, on va en parler, tiens. On a 9 effets de LED disponibles sur ce clavier. T'es sûr que c'est 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah bah oui, c'est 9. Je disais donc qu'il y a 9 effets de LED intégrés sur ce clavier, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de logiciel qui prend de la place sur votre ordi ou quoi. Tout est intégré, ça, faut le retenir. Alors, on a comme effet le RGB Wave, le RGP Reaper, le Breathing, excusez-moi pour mon anglais, hein, le Loop, Light, Pixel, Do It Yourself, c'est-à-dire vous pouvez choisir les couleurs sur le clavier, Flash et Sound qui va réagir au son ambiant de la pièce ou de lorsque vous parlez. On a aussi également possibilité de rendre les effets lumineux plus rapides ou plus lents, ainsi que plus lumineux, ou moins, vous avez compris. Personnellement, j'adore l'effet numéro 1 en vitesse réduite. il Eh hey, mais les LED c'est pour les jackies Eh ben en vrai, au début j'étais sceptique d'avoir du matériel LED, je me disais, eh hey, ça fait kiké, ça y est... Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. je suis le premier à dire que des LED qui clignotent dans tous les sens, euh... C'est moyen-moyen, mais derrière un écran et en vrai, c'est pas du tout pareil. Et là, c'est très bien géré et c'est parfait. On a également sur ce clavier des touches paramétrées qui vont vous permettre d'utiliser des applications ou faire des choses simples du type monter, baisser le volume, couper le son, etc. On a également sur le côté du clavier trois touches que vous pouvez paramétrer à votre sauce. Perso, je les utilise sur Overwatch pour euh, activer ou couper mon micro, c'est plus simple, c'est plus rapide. Mais c'est à vous de décider. En tout cas, voilà, ce clavier K900, je pense ne pas avoir oublié des trucs. À part... Que le câble tressé fait 1,75 mètres de long. Que vous avez une hauteur possible pour soulever le clavier. Que vous pouvez couper le retour Windows facilement lorsque vous êtes en jeu pour ne pas être remetté. Que vous avez 19 touches anti-ghosting. En enfin bref, vous pouvez retrouver ce clavier dans la description de cette vidéo si celui-ci vous a plu. Et j'espère. Il y a encore énormément de choses à dire mais pour clore cette vidéo je voudrais faire un message particulier. Empire Gaming qui m'a fait confiance et qui m'a envoyé ce produit pour que je le teste, pour que je vous en fasse une vidéo. Et du coup, voilà, Empire Gaming, vraiment merci. Vous êtes des crèmes, vous êtes adorables. Mouah. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Pour ne rien rater, prochaine vidéo. Allez, salut